Bonjour, je m'appelle Loïs et je vais vous présenter l'interview de Bénédicte Rivière, bibliothécaire à la Bibliothèque municipale de Morlaix, La Boissière. Bonjour, je m'appelle Bénédicte. Alors, je travaille donc à la Bibliothèque de Morlaix, donc spécifiquement à La Boissière, en sachant qu'il y a trois sites de bibliothèque. Il y a les Amours Jaunes qui se trouvent à l'hôtel de ville à la mairie, donc le Faux Ancien. On a les ailes du temps qui est la médiathèque donc au centre-ville et l'annexe ici La Boissière où je suis moi en tant qu'adjoint du patrimoine. Alors mon parcours professionnel, à la, au départ j'ai fait un bac G2, euh, j'ai fait donc euh, de la comptabilité. J'ai travaillé dans ce domaine quelques années mais je me suis vite aperçue que c'était pas du tout ce que je voulais faire vraiment. Donc euh, j'ai souhaité m'orienter différemment et j'ai passé un diplôme d'auxiliaire des bibliothèques. Et donc j'y suis arrivée et j'y suis maintenant depuis 17 ans à la Bibliothèque. Alors pour exercer ce métier, je pense qu'il faut avoir le sens du contact avec le public parce qu'on est amené à rencontrer donc euh, des adultes, des jeunes, euh, des très jeunes, même des bébés, même je veux dire, On est, donc c'est un, un public qui est très varié. Donc il faut avoir le sens du contact et euh, aussi un esprit d'équipe, parce que travailler en bibliothèque aussi c'est travailler en équipe. Euh, j'assure les animations des classes donc ça veut dire que tous les jeudis donc la bibliothèque ici à la boissière est fermée mais on reçoit des classes et euh, donc j'ai des lectures éventuellement à faire aux enfants si l'enseignant souhaite euh, travailler sur un sujet euh, particulier comme par exemple je dirais le japon euh, je vais avoir aussi une recherche à faire euh, euh, pour satisfaire l'enseignant et les, et les Alors, élèves. C'est jeunesse qu'on peut trouver comme livre, on peut trouver euh, beaucoup de livres, à savoir euh, des bandes dessinées, des romans ados, enfin, ados pour les adolescents, on peut trouver des romans pour les plus jeunes, euh, des premières lectures, des albums, des contes, des documentaires, et également des CD audio aussi des DVD, mais on n'en a pas ici, mais c'est au centre-ville, les DVD qu'on peut trouver au centre-ville. Donc c'est aussi intéressant. Donc on peut offrir ce panel de, de livres, d'ouvrages aux jeunes lecteurs.